Alors, coucou la famille et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Mon nom est Samy Jay et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, je sais que ma première vidéo était un peu chill, déjà je faisais mes manières, la fille un peu sérieuse, mais c'était quand même un premier pas avant de vraiment euh, me relaxer, être plus confortable, être plus à l'aise, vraiment vous parler ouvertement avec toute ma personnalité. Euh... <rire> mais bon. Euh, pour commencer, au début, pour la première vidéo, on a parlé de l'identité. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue sur ce lancé-là, mais aujourd'hui, j'aimerais plus qu'on parle du bonheur. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es heureux ou heureuse? Est-ce que tu es comblée? Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Est-ce que tu penses que tu as ce qu'il faut ou bien tu es bien dans ce que tu fais? Si oui, si tu es heureux ou heureuse, qu'est-ce qui définit ce bonheur-là Est-ce que ce sont tes amis, ta famille, tes études, ton travail, ton partenaire, tes enfants Est-ce que c'est parce que tu fais un bon travail Est-ce que es c'est parce que tu fréquentes un établissement prestigieux Est-ce que c'est parce que tu es entouré de personnes qui, et qui te couvrent d'amour Qu'est-ce qui définit ton bonheur Sincèrement et honnêtement. Et si à jamais on devait, ce sont des choses externes. Si à jamais on devait retirer ces choses-là, est-ce que tu seras toujours heureuse? Est-ce que tu seras bien, content et satisfait? Si on cherche à connaître un peu les définitions du bonheur dans le dictionnaire, le bonheur c'est une pleine satisfaction être content de se est, être en extase, si on veut, être joyeux, plaisant. Moi, ma définition du bonheur, c'est être libre. Pendant longtemps, j'ai je, je, beaucoup erré, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup euh, essayé de comprendre, en fait, c'est quoi le bonheur. J'ai voulu trouver ce vrai bonheur-là, ce bonheur quasiment incassable, quasiment impénétrable, ou ce bonheur qui ne finit pas, ce bonheur-là qui est précieux, ce bonheur qui est aussi typique à moi. Je ne comprenais pas pourquoi souvent j'avais toujours des sauts d'humeur, des j'avais toujours des moments où tantôt je suis contente et tantôt je suis dans un, un état critique, un état inconsolable. Les gens me disent souvent que... Quand tu vois Samuel à danser, ou bien quand tu vois Samuel en train de poster, c'est parce que là, elle est bien, elle est correcte. Mais quand tu la vois, elle ne pose pas, elle ne parle pas, ça dit qu'il y a quelque chose. Donc, je suis soit froide ou chaude. J'ai jamais trouvé, euh, j'ai jamais pu trouver un juste milieu. Et en grandissant, en fréquentant les personnes, en côtoyant des personnes, je me suis rendue que ce manque-là, ou cette soif de bonheur, était dû au fait que je me comparais beaucoup. Je regardais de gauche à droite, je voyais les gens faisaient ceci, cela. Je voyais les gens réussissaient dans ceci et cela. Et je me disais, mais pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Genre, quand est-ce que mon jour va arriver? Quand est-ce que j'aurai ce, ce, ce, ce plaisir de jouir de, de mes efforts, de mes fruits? Quand est-ce que je vais aussi avoir une vie douce, une vie paisible, une vie sans regrets ou sans difficultés, etc.? Et je, je, je fouillais dans mes affaires, je tombais, tombais sur un de, de mes livres parce que j'écris souvent les journaux et tout. Même quand je faisais des souhaits pour la nouvelle année, même quand je priais, il y avait toujours un point qui revenait dans mes prières. Seigneur, je veux être heureuse. Seigneur, je veux avoir la paix. Seigneur, je veux être comblée. Et je ne sais pas si, comme on dit souvent que ce n'est pas que Dieu est sourd à nos prières, mais souvent Dieu nous met dans des situations qui vont nous permettre de développer certaines attitudes, en fait, qui vont permettre d'exaucer ses soins. Souvent tu vas demander à Dieu, je vais être courageux. Et Dieu va te mettre dans une situation où tu vas devoir puiser en toi-même cette force-là. Et être courageux. Tu vas souvent demander, Seigneur, donne-moi la foi. Et peut-être tu ne vas pas avoir ce travail que tu cherches. Et c'est dans cette situation-là que tu dois espérer que tu dois croire encore plus et savoir que oh, même si je n'ai pas eu ce travail, j'ai la foi que mon tour viendra, j'ai la foi que j'aurai ce travail, voyez? Donc moi, en cherchant ce bonheur en priant, Seigneur, je veux être heureuse, je veux la paix, je veux être comblée, j'ai été mise dans des situations où il fallait que malgré le mal malgré les difficultés malgré la douleur que je choisisse de sourire que je choisisse d'être heureuse que je choisisse de croire d'être patiente d'être douce et de m'aimer vraiment en fait parce que souvent tous à la, cette course là à la recherche de quelque chose c'est parce qu'on a l'impression qu'on manque on a l'impression qu'il y a un manque, on a l'impression qu'on n'est pas assez ou il faut combler ça par quelque chose. Et ça nous pousse à vouloir plus. Et donc, il m'a fallu juste m'asseoir, moi, mais juste faire... Ok, mais c'est bon. Pourquoi est-ce que les autres sont joyeux et toi, tu as l'impression que tu es toujours dans une spirale de malheur ou une spirale de mauvaises pensées? Est-ce qu'ils sont sourcils? Mais non! on dit toujours, la vie est trop courte, il faut profiter de chaque moment, vis pleinement, sois heureux. Moi, je dis, je veux être heureux parce que la vie est courte, mais juste parce que je choisis d'être heureux pour moi, pour ma santé. Pas parce que j'ai peur de mourir demain, pas parce que, je, je sais pas, si je ne suis pas heureuse aujourd'hui, je serai malheureuse. Bref, mais je choisis le bonheur parce que je veux être en paix, je veux être libre, parce que quand on est heureux, honnêtement, il y a vraiment cette liberté-là de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime sans avoir aucun jugement, sans se soucier de ce que les autres personnes peuvent penser de nous. Tout ce qu'on recherche, c'est toujours être en paix avec nous. Et pour moi, la première chose ou la clé, cette chose là qui a débloqué ce niveau-là pour moi. C'est la gratitude. Tant que tu ne t'assois pas, et tu ne vois pas toutes les bénédictions qu'il y a dans ta vie, tout ce par quoi Dieu t'a enlevé, tout ce par quoi tu as traversé et à l'accident que tu as échappé, les morts qui ne sont pas produits peut-être dans ta famille, ton diplôme que tu as eu. En fait, tant que tu ne t'assois pas, et tu ne regardes pas et tu dis « Waouh, en 2005 j'ai failli mourir ». 2017, j'ai échoué mon bac, mais juste après j'ai eu mon tel, tel. En telle année, quand, tant qu'on ne s'assoit pas quoi être reconnaissant, on va toujours chercher, on va toujours penser que c'est meilleur ailleurs, on va toujours penser que l'autre est mieux que nous. Donc mon conseil aujourd'hui pour toi qui regarde cette vidéo, peut-être tu as l'impression que tu n'es pas heureux, tu te demandes pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux. Peut-être c'est parce que tu te compares à d'autres personnes. Peut-être c'est parce que tu en veux plus. Peut-être parce que tu n'es pas patient. Peut-être c'est parce que tu n'apprécies pas. Peut-être parce que tu n'apprécies pas les gens ou les choses autour de toi. Je ne te demande pas de ne pas vouloir plus. Je ne te demande pas de, de, de, mettre des, de fournir des efforts, de chercher encore mieux. Mais fais-le avec les bonnes raisons en fait. Fais-le parce que tu veux, tu veux évoluer. Tu veux avancer. Tu veux mieux pour toi. Et ta, et ta descendance fais le parce que vous faites le pour toi pas parce que demain tu te places sur un podium et me dit oui j'ai réussi tous ceux qui ont dit je ne pouvais pas je vous montre que j'ai réussi ou bien pour moi pour être au-dessus de tout le monde donc aujourd'hui si tu veux vraiment capter l'art du bonheur l'art d'être heureux commence à être reconnaissant effectivement pour ta famille pour tes amis pour ton parcours Peut-être c'est dur, mais assois-toi chaque matin, au moins au moins, ou avant même de te coucher. Écris une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Et je pense en faisant ça chaque jour, et en relisant, on aura encore plus de choses qui nous, qui nous poussent à être heureux, qui nous disent, oh wow, je ne dois même pas me plaindre, parce que tel elle, elle s'est passée, tel s'est passé, mais je suis encore là. Et je suis reconnaissante d'être en vie, reconnaissante parce que j'ai des personnes qui m'aiment, reconnaissante parce que j'ai une vie euh, fructueuse, reconnaissante pour tel, tel, tel. Et quand tu commences à le, à le faire, ton cœur est plus léger, ton cœur est en paix, tu te sens libre. Et puis, aime-toi, pour qui tu es. Donc, on me dit, l'amour couvre tout, l'amour, sans l'amour, on est rien. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça a aidé quelqu'un. On est capable d'atteindre le plus haut niveau du bonheur. On est capable d'être tous heureux. Mais, if and only if, we choose to be grateful. Soyons heureux, soyons reconnaissants et laissons de faire des choses, n'est-ce pas Donc, Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye